l'atelier cuisine. Donc on propose cet atelier pour que les personnes puissent découvrir euh, la cuisine et de faire des, euh, des mets. Donc il y a à peu près entre 3 et 4 euh, tapas à confectionner. Et euh, c'est là où c'est ludique, c'est que les personnes vont être en binôme, garçon, fille, pour faire le tapas. Et en fait, on change de binôme à chaque fois, à chaque tapas. Donc en fait, on est obligé quelque part, dans un format ludique, de pouvoir faire des rencontres pendant, euh, pendant ce, cet atelier cuisine. faire un repas en fait je trouve ça très convivial de faire un, un atelier de cuisine qui nous permet de préparer un bon repas ensemble. Les gens sont sympathiques, euh, ça crée des liens. Après je ne sais pas encore si j'ai rencontré quelqu'un. On attend de manger en fait. J'espère aussi euh, bah, faire une autre activité avec mon petit, parce que je trouve, ça, je trouve que c'est une très bonne idée.